Effectivement, la plus grande de toutes les vérités, c'est celle du changement. Vers quoi j'ai envie de progresser? Vers quoi j'ai envie d'évoluer? Hein, parce que le but de la vie, c'est la progression. Hein, Posez-vous la question. Hein, prenez le temps d'y réfléchir correctement. Hein. Quel est le but de la vie? La vie, c'est pas quelqu'un. La vie, c'est une expression. La vie, c'est un souffle. Hein? Donc, je suis pas en train de vous demander quel est le but de votre âme. Et encore moins, quel est le but de votre petit égo présentement? Mais plutôt, quel est le but de la vie? Le but de la vie, c'est l'évolution. Le but de la vie, c'est la progression. Hein? Le COVID, les bactéries, c'est la vie. Les plantes à l'extérieur ici, c'est la vie. Mon jardin, c'est la vie. Mes, mes schémas, mes patterns, mes blessures, mes objectifs, mes rêves, c'est la vie. Et la vie, elle est faite pour progresser, pour évoluer avec certaines vérités, certaines lois comme les expansions et les contractions, comme le changement comme les cycles, comme le cause à effet, mais toujours dans le but d'avancer, jamais de reculer.